l'Inde, la plus grande démocratie du monde, six fois la superficie de la France et plus de vingt fois son nombre d'habitants. Un pays qui se partage en 28 états et 7 territoires ayant tous leur gouvernement propre. Dans un pays comme celui-ci, l'état central n'a évidemment pas la capacité de tout prendre à sa charge. Dès lors, des citoyens émettent l'envie de bouger par eux-mêmes pour combler les domaines où leurs états ne subviennent pas entièrement aux besoins. C'est ainsi que parfois naissent des collectifs de citoyens, dont le but est de faire progresser le pays. C'est très intéressant tout ça, mais ça me pose question. Pourquoi vouloir se prendre en main et proposer quelque chose de nouveau Quel est le déclic Et aussi, pourquoi ne pas se contenter de ce que l'État nous apporte déjà Eh bien, c'est sans doute pour essayer de faire progresser le modèle existant. Et cela nous a intéressés, car plusieurs initiatives locales veulent proposer un modèle durable. Alors allons à la rencontre de trois d'entre elles, modèle de la reprise de pouvoir, redonnant du pouvoir localement à chaque citoyen. Ces trois initiatives ont agi à leur échelle, chacune pour répondre à un problème concret et pour lequel elles voulaient apporter une réponse différente. Première étape, Auroville. Auroville, c'est une cité bâtie à partir d'un rêve d'un idéal de vie. Cet idéal, il est toujours en cours de construction par la recherche d'une nouvelle forme de société, privilégiant les expérimentations, comme dans le domaine de la construction, de l'éducation ou, comme ici, de l'agriculture. La ville a développé un modèle de gouvernance qui cherche à impliquer l'ensemble de ses citoyens dans l'organisation de la prise de décision. Les habitants s'interrogent donc sur la répartition du pouvoir et de l'autorité au sein de la cité, n'ayant ni service de police, ni organisme de justice. L'organisation interne repose principalement sur l'assemblée des résidents, ouverte à tous les Auroviliens afin de débattre et voter chaque nouvelle proposition. Au sein d'Euroville, on trouve plusieurs communautés, dont Sadana Forest. Ce lieu de vie écologique, un peu isolé du reste du monde pour se donner le temps, a été fondé par Yorit et Aviram. À l'écart de la société indienne, ce lieu était avant tout un foyer, celui de deux parents ne trouvant pas la possibilité d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitaient. We didn't know what we do want, we knew what we don't want. And I meet many many people here and with similar feeling or similar beginnings. They now they know what they don't want. Aujourd'hui, Sadana Forest est devenu un lieu de vie à part entière qui accueille entre 40 et 150 personnes selon l'époque de l'année. Le projet est d'appréhender la vie collective de manière différente, avec une réelle notion de service rendu au groupe. Une attention particulière est donnée à l'impact sur l'environnement, hutte en bambou, alimentation végane, culture du zéro déchet, et gestion de l'eau au goutte à goutte. Ce projet n'est pas démocratique en tant que tel, puisque s'installer dans cette communauté, implique de respecter les règles ou de repartir. Ici, on s'implique et on adhère par l'action et le service, et non pas par le vote. Et alors qu'à Auroville, certains préfèrent créer une nouvelle collectivité en dehors de leur société, d'autres se confrontent à la réalité pour tenter de la réinventer. Nous sommes ainsi allés jusqu'au village de Koutambakam, autrefois clivé par le système de caste et noyé dans la violence, l'alcool, le chômage et la pauvreté. C'est dans ce climat d'insécurité qu'Elango, un intouchable devenu maire, a voulu repenser le fonctionnement politique de son village natal. En réfléchissant au système de gouvernance, il est finalement parvenu à redéfinir son mode de vie. Alors Ici on a Kutambakam, et plus exactement dans les locaux de l'ONG qu'a créé Elango après qu'il ait été maire du village. Cette ONG elle a pour but de dupliquer le modèle d'autogouvernance et d'autosuffisance qu'il a essayé d'appliquer à cette ville. Uh, first of all, the strength of democracy is there is opportunity to, for dialogue between man to man. That's the beauty of democracy. Everybody can share their ideas. So, more and more sharing ideas, naturally, the, the, the idea will be bigger, and idea will be stronger in india the population size is more and again the people living in the bottom of the pyramid in the villages poor slums the density of the people are more so you must the democracy should give opportunity for them to talk for them to participate so for that the dialogue process is the initiation process interestingly in indian democracy The, the, the system itself three-tier democracy. One is the top is the parliament, second is the state assembly, third is the local government. Here, people, they get opportunity to participate in the democracy. Whereas in the other case, participation is just you know, voting. I vote, I elect my representative, and my representative is talking about me there. It's called representative democracy. Whereas in the case of panchayat, It's a démocratie democracy. The local government system is we vote we govern. In the other case, we vote you govern. Ce modèle redonne donc du pouvoir aux habitants du village en décentralisant certaines décisions au niveau local. Du pouvoir politique, notamment lors d'assemblées ouvertes à tous au moins 4 fois par an. I always call the people to come and sit together. Avec eux, j'ai préparé le plan. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est tout un dialogue, plus et plus de dialogue, et les plans évoluent à de la communauté. C'est ce le Parlement des peuple. Ce n'est pas seulement des gens élus. C'est donc un type de mobilisation de la communauté. Les décisions prises sont donc très concrètes et adaptées aux problématiques du village. Generally, the village people, they assemble in the Gram Sabha. Sometimes they come to listen to the plan of the panchayat. It may be a construction of road, it may be a construction of new building, electricity distribution. Then it may be taxing, land tax, it may be property tax. Or many times, people come with their own ideas, their own demands. If they want a new road, if the street light is not enough, la gouvernance du village s'oriente vers une démocratie participative. En développant un emploi pour tous, et en essayant de lisser les clivages sociaux, une démarche d'inclusion complète des habitants a donc été soutenue par Elango, qui veille à ce que chacun ait une place dans le village. D'ailleurs, le premier quartier de cohabitation entre castes a été mis en place. Ils viennent aussi des problèmes sociaux, comme la caste. Some personnes de caste vont venir toujours les the de caste people are doing atrocity on des atrocités sur eux. Donc, ça peut être discuté dans le Gramsabha. Donc, quand les so de so the, the upper, so upper caste comprennent, « Oh, c'est mal de pratiquer ce type de problème sur les personnes de castes La lutte la nature de la caste peut être slowed La caste, c'est des milliers de ans qui existent. Donc maintenant, ils mangent ensemble. » Impliqués dans les décisions et donc concernés par celles-ci, les habitants gagnent également un pouvoir d'action économique. Alors ici, c'est un lieu d'expérimentation pour créer de nouvelles technologies afin qu'elles soient plus accessibles aux habitants, autant sur le plan social que sur le plan économique. L'objectif est de permettre à chacun d'avoir un travail, mais aussi de produire localement tout ce dont le village a besoin pour gagner en autonomie. Ainsi, la création d'entreprises locales accessibles aux femmes et aux personnes en situation de handicap permet le développement de Kutambakam. Les habitants ont un emploi, ils deviennent directement acteurs de leur économie de village. Dans cette dynamique, un système de microcrédit a également été mis en place par et pour les femmes. La finalité de toute cette démarche est d'amener le village vers une autosuffisance. Celle-ci repose aussi sur le développement des échanges locaux avec les villages alentours. It's called network growth economy Like, imagine if the, the small small places, these are all villages, different villages Having resources on different ways One village very good grazing land is there So they can concentrate on milk The village which is good in cotton, they can concentrate on yarn and the cloth making The village people where don't have all these things but good skill is there beaucoup de carpenters sont là, beaucoup de blacksmiths sont là ils peuvent se concentrer sur des bonnes activités combinez toutes ces choses cross-exchange toutes so ces choses pour que vous vous sentez votre zone self-sufficient Cette société qui favorise le local a aussi un impact environnemental intéressant En effet, les échanges se réalisent à l'échelle de village et la consommation des ressources raisonnées. Aujourd'hui, Elango cherche à partager ce modèle d'autogouvernance et d'autosuffisance en formant d'autres maires et en incluant les jeunes générations au sein de l'ONG qu'il a créé. En milieu urbain aussi, agir pour sa communauté afin de vivre dans un environnement plus agréable est possible. C'est ce que démontrent à Bangalore les nombreux collectifs, entreprises ou associations qui se mobilisent autour des enjeux de cette métropole. The c'est un collectif citoyen qui a décidé de se saisir de la question des déchets à Bangalore. Plutôt que de simplement nettoyer des lieux insalubres, ils ont décidé de réaménager ces endroits en de réels lieux de vie comme départ. Ici, on est sur une réalisation de The Ugly Indian. Il faut savoir que cette place était avant un lieu où les gens n'avaient aucune considération et jetaient tous leurs déchets. En seulement deux semaines, The Indian a réussi à en faire un parc pour chien. Et vous pouvez voir que la réalisation est vraiment top. Ce qui pousse ce collectif à agir, c'est l'envie de faire réaliser aux citoyens que leur environnement leur appartient et qu'ils peuvent le prendre en main. Vous prenez attention à votre propre environnement, votre propre street, votre propre bloc de l'arrivée. Quand tout le monde prend la responsabilité, c'est plus facile de résoudre. L'intérêt de réaliser des actions coup de poing en pleine rue, rejoint cette envie d'impliquer le plus grand nombre sur ce projet. L'autre moyen de populariser ce type d'action est de passer par les réseaux sociaux, ici Facebook, qui permet de se faire connaître et d'organiser des événements plusieurs fois par semaine. Le mouvement se veut anonyme, plutôt que de glorifier les personnes actrices, il incite chacun à améliorer son lieu de vie. En effet, le gouvernement n'a pas les moyens de tout prendre en charge, c'est donc à chaque habitant d'apporter son soutien. In, in, in India, the ou peut-être d'autre, qui a besoin de toute la aide qu'elle peut obtenir des citoyens. Ils sont vraiment reconnaissants. Donc c'est une situation intéressante, si on considère que le gouvernement est bon et non aidé, pas des gens mauvais. Cette action semble permettre aux habitants de choisir l'environnement dans lequel ils veulent vivre. The Ugly Indian a d'ailleurs inspiré de nombreuses variantes à travers l'Inde, et même dans les pays voisins. Pourquoi ne pas s'en inspirer à notre échelle Six seven years back, I wouldn't have thought that you know so many of us will come and do this work, and we will we would feel shy, we would feel what will people say, but now we are proud of it that we are doing something like this. So if the mentality is changing.